Yo les Ultras Aujourd'hui on va essayer le jeu du maître, le jeu de Docteur Disrespect. C'est une pré-alpha, donc on va devoir faire preuve de tolérance. Vous avez vu que, euh, comment est-ce qu'il marchait son jeu, qu'est-ce que c'était Ce n'est pas vraiment un battle royale, c'est un extraction shooter. Extraction shooter guys C'est un peu dans le même style que Escape from Tarkov, pour ceux qui connaissent. On va tout de suite essayer de sortir de cette zone en vie, tout simplement. Hop là, là normalement vous avez, vous avez l'ambiance sonore un peu les Ultras. Comment ça se passe... Toi t'es pour moi non Ok... Le, le feeling est good, des déplacements très lents je les, verrais bien plus, je les verrais bien plus rapides Je trouve que ce personnage il représente les, euh, les petits NFT qui nous a filés. Ouais, en fait pour, pour ceux qui savent pas, on va dire les, les, les plus gros créateurs de contenu J'aime pas ce terme mais bon euh, Du monde, mais il nous a tous filé un skin et ce skin, il nous est personnel, il est rien que pour nous. Et c'est un NFT grâce à la blockchain, machin. Et on va pouvoir euh, le, le trade plus tard. Enfin, L'idée est marrante, l'idée est cool. A voir si le, mais le jeu à côté est bon. Je pense que je dois appu appuyer et je dois wait. Là, ça va commencer et juste... C'est pas ma sensi, les gars, comme je vous ai dit, mais en vrai... Euh... Ça va, pas mal Enfin, pas mal, pour un crackhead, c'est pas mal, ouais, sûrement, mais... Ma Oula, petit lag. Les FPS qui sont tombés à 20. Graphiquement... Graphiquement, je kiffe l'ambiance. J'ai l'impression d'être dans, dans le fin fond des ruelles de Tokyo Mais, mais, mais pas les ruelles de Tokyo mignonnes Celles où euh, on peut s'amuser au katana Avec ton trou de balle tu vois Très sympa Wow. C'est joli C'est vraiment joli hein. On rappelle l'alpha la, de Battlefield les gars Elle a fait peur à tout le monde hein. Genre vraiment Elle a fait très très peur Ok Je crois que ça des trucs à ramasser, non, tranquille, ok. Alors qu'est-ce que c'est Ok, il n'y a rien jeu de tir les gars. Sauf que ce jeu de tir, ok. On va pas trop viser la tête, les gars, à cette distance. On va plutôt y aller dans le corps rapidement. Parce que le but c'est aussi une question de temps. Donc si on peut. Si je peux one-shot son niveau.. Au, au docteur Disrespect, let's go! D'ailleurs, docteur Disrespect, les gars, pour, pour l'anecdote que j'ai déjà vu euh, en, en Suède, pour ceux qui, n qui ne savaient pas, voilà, c'est putain. Pe, petite, petite info à, à savoir, j'y étais moi en tant que joueur pro pour LDLC et euh, c'est pour un tournoi d'H1Z1 où j'avais terminé dans les, euh, dans les 15 meilleurs mondiaux, donc euh, ravi. Et euh... C'était à Junkopin exactement. Et là, dans, dans une pizzeria, juste à côté du petit Airbnb que je m'étais pris, il était là, le boss. Il, fait, il faut savoir que ce bâtard, il est plus grand que moi. Ça, c'est des trucs rares qui arrivent. Je suis 1m94. Il fait 2m et quelques. C'est euh, un titan avec sa grosse moustache, son petit sourire. Un amour, le, un amour, le gars. Là, c'est pour s'accroupir. Ah Ah Ah Ok. C'est mâche pour sprinter, chat. On en apprend tous les jours. Ok, nice. On peut descendre. Est-ce qu'on peut se suicider Oh merde Ok, y a pas de dégâts de chute encore. Vive les pré-alpha, chat. <rire> ok, bon, j'ai appris à courir. Donc, euh, bah, hop, on va courir. Je pense qu'il y a un truc par ici, à droite ou à gauche, à activer. Vu que j'ai buté les mecs à gauche, j'aurais plutôt dit que c'est à gauche. Mais on va se balader à droite, on va clair tout ça. On va en profiter pour regarder la vue, chat. C'est beau, hein. Et c'est comme ça qu'une vidéo qui devait durer une heure en a duré deux. Oh le flic, c'est pas lui Mec, j'entends les trucs s'activer, ça me stresse Je suis en mode, mais attends Attends, mais je suis pas si où là mais, Je me suis perdu, sens de l'orientation, zéro Ah c'est bon Hop, j'ai retrouvé le sens de l'orientation On accélère, chat Le, le but c'est de valider un bon score, on va essayer de faire un score correct Ok, ok, ok J'avance, j'avance comme mec, un mec du FBI chat Ok, il ne reste plus qu'une cible Ah Ok, 14 000 c'est déjà un meilleur score on va, on, on va tester chat, le recul de l'arme Du coup, tout simplement Test sur le mur AG1 Pas tant de recul que... C'est marrant Quand le chargeur s'arrête, ça revient mais à la seconde en place Ok, est et c'est recalé vraiment exactement de où tu es parti par contre, c'est-à-dire que si tu lâches les L'esprit sont très difficilement contrôlables Vu qu'après, ça revient en bas Et que tu es obligé de compenser D'un seul coup, il y a une sorte de gros à-coup Ça, il faudra le gérer pour la sortie Vous avez vu cet à-coup vers le bas C'est parce que ben, en fait, j'étais en train de compenser le recul jusqu'à présent Intéressant C'était le premier petit snapshot qu'on faisait du jeu de Docteur Disrespect J'espère que ça vous a plu, tout simplement J'espère que ça vous a donné envie que je fasse les prochains Pensez à liker, à commenter et euh, dites-moi ce que vous en avez pensé, on essaiera de dire un max vos commentaires. Je fais des bisous les ultras, prenez soin de vous, c'était chaud.